Vous avez je dit qu'il m'avait laissé le choix? J'ai pu choisir mon Spartan. Vous me connaissez? Je n'ai rien laissé au hasard, j'ai suivi de près votre formation. Comme tous les autres, vous étiez fort, rapide et courageux, un vrai chef. Mais vous aviez quelque chose de plus, que moi seul ai remarqué. Vous avez deviné La chance. N'est-ce pas – J'aime pas ça. – Merde. Il est tombé de combien ?– Deux kilomètres, facile. – Ouvre l'œil. – Toubib ?– Son armure est bloquée. Avec un peu de chance, elle a absorbé l'impact. Impossible à savoir, sergent. Le sport remporté lourd. On va pas le laisser ici. Ouais, encore heureux. Une espèce de malade. Ça vous plaît de sauter Un de ces quatre, vous allez tomber sur plus résistant que vous. Et je fais pas dans les pièces détachées. Elle est où, Major Où est Cortana Pas de promesses à une femme. Si on n'est pas sûr de la tenir. Elle est restée. D'abord, faites vite. Oui, sergent. Votre armure n'est pas totalement activée. Major, non L'arbiteur est avec nous. Bon sang, major. Mm. On a déjà assez d'emmerdes comme ça, sans que vous vous entretuyiez en plus. Si c'était aussi simple... Attends-nous Les brutes nous pistent Ils ont dû sentir l'odeur du héros Voyez leur piège maladroit. Laissez-moi le déjouer. Identification confirmée, Pélican en approche, Kilo 23, terminé. Monsieur, 29. Kilo 23. unité, unité... Atterrissage prioritaire demandé. Allez-y. Désolé pour les manœuvres. Prévenez le commandant, son colis est arrivé. Hé hey, Regarde ça. Putain Spartan Sandek, t'as pas intérêt à... Je t'assure, mon vieux Tout va s'arranger Vous l'avez vous trouvé Vous payez, dans les fourrés. <rire> Tiens donc. Contente de vous voir, Major. De même, commandant. Nous allons vous briefer. Les vaisseaux du Prophète de la Vérité ont passé la lune et détruit ce qui restait de notre flotte. Les pertes humaines lors du bombardement qui a suivi ont été... énormes. Il aurait pu atterrir n'importe où, mais il a mis le paquet ici, en Afrique de l'Est, sur les ruines de la Nouvelle Mombasa. Et ils ont lancé les fouilles. Et pour Allô Nous l'avons arrêté, temporairement seulement. Le Prophète de la Vérité cherche quelque chose appelé l'Arche, qui permettrait de déclencher tous les anneaux existants. S'il y arrive, l'humanité, les Covenants, tout être pensant dans la galaxie les anneaux nous tueront tous. Commandant, l'amiral Hood. Passez-le nous. Des nouvelles, commandant Keyes Une grande amirale. Je vois ça. Comment vous sentez-vous Bien, amiral. Parfait. Le commandant a un bon plan. Mais sans vous, j'avais un peu peur qu'on ne puisse rien en faire. Les vaisseaux du Prophète sont groupés autour du site de fouilles. Son infanterie a déployé des batteries antiaériennes tout autour. Si nous parvenons à neutraliser l'une d'elles, à pratiquer une percée dans ses défenses... Je lancerai une attaque de faible intensité, pour taper là où ça fait mal. Je n'ai qu'une poignée de vaisseaux, Major. C'est un gros risque, mais je suis sûr que... Merde encore Générateur de secours, vite Bouclier HS, ils sont en train de charger Quand ce sera fait, rétablissez la communication avec l'Amiral. Vous n'êtes que de la vermine Regardez-vous, vous avez peur. Qu'essayez-vous donc de faire Croyez-vous échapper au feu destructeur Votre monde sera carbonisé, anéanti. Aucun d'entre vous n'aura l'honneur de témoigner de notre passage. Pas même votre démon. Ce sera l'apogée de notre voyage. Car votre destruction est la volonté des dieux. Et moi, je suis leur instrument. Sale foiré. Il aime trop s'écouter. Ça lui arrive de parler de moi. Ordonnez l'évacuation immédiate. Pardon Nous allons être attaqués. A tout le personnel Les blessés, code Alpha Il 1. faut qu'on les évacue. Pour évacuation immédiate. Est-ce que je les porte sur le dos Il faut un point de ralliement pour les escadres. Où partons En guerre. Amiral, on s'en est tiré. Très heureux de te prendre. Et cette arche Ils ont interrompu les fouilles. Il n'y a pas de temps à perdre. Marines, le prophète de la vérité ne le sait pas encore, mais nous allons le virer de son trône. On va reprendre notre ville et on va enterrer nos ennemis This is the way the world ends. Brut. Pire. S'il a destroyé Shadow of Linton. Quittez ce secteur. Nous nous chargeons du parasite. Major. Cortana. Grande bonté. La ville sainte des prophètes se. Cortana. Dépositaire. Je dois faire vite, avant que votre IA ne subisse d'autres Toi, Tu la touches pas. Si nous ne mettons pas ce support en sécurité quelque part où je peux effectuer les réparations, votre IA va. Sur Halo, tu as essayé d'éliminer Cortana, de m'éliminer moi. Les protocoles dictaient mes réactions. Elle avait l'index. Et vous vouliez détruire mes installations. Vous les avez d'ailleurs détruites il m'échoua dorénavant l'avant de vous aider. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, dépositaire. pas. Ce support de stockage a subi d'importants traumatismes. Ces matrices sont très instables. Un de nos techniciens pourrait... Ce n'est pas nécessaire. Major Oh, joie Grande bonté La Ville Sainte des Prophètes se dirige vers la Terre Elle a à son bord une armée de parasites Je ne peux pas tout dire. Ce n'est pas sûr. Le Fossoyeur sait que je suis dans le système. C'est un message. Écoutons-le. Mais il ne sait rien du portail. Là où il mène. Mais il y a une solution. Il est possible d'arrêter le parasite sans activer les autres anneaux. Ah ah L'arche. Le temps est compté. Mes excuses. Nous avons entendu l'essentiel, Oracle. Portons le combat dans le portail. Contre les brutes et vérité bien, nous essaierons de tenir. Le plus longtemps possible. Vous avez entendu. Votre monde est condamné. Une infection bénigne a failli vous être fatale. Cette fois, c'est une armée qui fond sur vous. Et vous, capitaine Vous avez vitrifié la moitié d'un continent. Le parasite n'est pas ma seule préoccupation. Une seule spore de parasite peut détruire une race. Si l'Arbiteur ne m'en avait pas dissuadé, j'aurais vitrifié toute votre planète. Amiral, pardonnez-moi. Cortana a une solution. Cortana Vous avez vu dans quel état elle est Sérieusement. Elle pourrait avoir été infectée. Sa solution pourrait être un piège. Nous devons emprunter ce portail. En avoir le cœur net. Ce que nous devons faire, Commandant, c'est comprendre clairement que c'est le dernier coup que l'humanité peut jouer. Ici, et maintenant. Partir, tout risquer Hommes, femmes, enfants Si nous tenons bon, nous avons encore une chance. Non. Si votre IA a tort, le Parasite a déjà gagné. Je vais trouver la solution dont parlait Cortana, et je la ramènerai. La Terre, c'est tout ce qui nous reste. – Vous faites à ce point confiance à Cortana ?– Oui, Amiral. Soit c'est la meilleure décision que vous ayez jamais prise, soit c'est la pire. Enfin. Je ne pense pas que je vivrai assez longtemps pour le savoir. Vaisseau En ligne décalée Capitaine, ils sont trois fois plus nombreux, alors ça va être intéressant. À tous, ouvrez le feu Cramez-moi ces macaques Le Vaisseau du Prophète ne participe pas au combat, il a dû se poser. Merci, commandant, on s'en occupe Allez, les gars Si. Nous l'avons quitté. À environ 2 puissance 18, elle est lumière de son centre, pour être précis. Où sommes-nous Sur l'Arche. C'est ça, l'Arche J'avais toujours pensé qu'elle était intégrée à un bouclier. Mais je faisais fausse route. Pour changer Pas du tout. Même si j'avais une compréhension parfaite de l'installation 04, mes créateurs avaient limité ma connaissance des autres structures stratégiques. Cloisonnement. Au cas où le Parasite me capturerait. Tu peux me dire où on est exactement Ici. Et vérité Il est près d'une des zones de communication supraluminique de l'Arche. Malheureusement, l'intrus a activé une barrière, un périmètre de défense autour de l'Arche. Cette barrière sera difficile à désactiver. Il est d'ailleurs étrange que mes créateurs aient pourvu cet endroit d'un tel système de... Qu'est-ce qu'il y a? Fantôme! Spark, dégage! Nous devons franchir cette barrière ou l'intrus la détruira entièrement! Commandant. Johnson, attention! Oh. Je m'en occupe! Non, ne tirez pas! Ils ne nous feront rien! Ils ont une mission prioritaire! Ah ouais? Et c'est quoi cette mission Ma foi, je ne saurais dire au juste. Mais si je peux trouver un terminal, il me du noyau. garder un œil sur le prophète. Mais, et votre IA C'est solutions solution aux parasites Avec à raisonnable, je pourrais... vous apprends des priorités. Oh. Comme par exemple, empêcher l'activation des anneaux. Oh. proche, mais nous emprunterons le chemin sacré. Dans quelques instants, j'activerai les anneaux. Et tous les croyants seront alors sauvés. Major, vous êtes loin Oh oui. Mmh. Déjà fatigué mmh. oh Allez, vas-y Suffit Pauvre sceau, il veut que tu le tues. Or, j'ai d'autres plans. Qu'est-ce qu'il y a, Grand Chef On a des problèmes, c'est ça Je l'avoue, j'ai besoin de vous. Mais ce secret mourra avec tout le reste. Johnson, parlez-moi! <rire> Dégagez de là! Pas sans vous. Vous ne faites que retarder l'inévitable. L'un de vous activera les anneaux. Vous n'espérez pas tous les tuer! Pas eux. Allez-y. Moi. Puis vous. Allez. Non Vos aïeux avaient eu raison de mettre leur pitié de côté. Ils s'étaient préparés pour ce qui devait être fait. C'est pourquoi ils vous ont abandonné. Vous étiez faible. Les dieux doivent être forts. Annons. Voyez donc, Arbiter, notre salut est à portée de main. Ce n'est qu'illusion. Vous autres, vous n'avez jamais prêté foi aux anneaux sacrés. Un miroir aux anneaux, pour les faibles esprits. J'aurai ma revanche, mais sur le Prophète, pas sur toi. J'ouvre la voie. Je vais devenir un dieu. Un dieu Non. Tu vas amener. Le tambour du Caribe dans Silla. Que voyez-vous? J'avais bon espoir. Qu'allez-vous faire L'activer. Je concorde de tout cœur. Une impulsion anéantira totalement l'infestation locale. Je vais superviser les derniers préparatifs en personne. Cela étant la création de mon exemple. Mais comment l'activer Vous m'avez trouvé, Mais une grande partie de moi-même est corrompue. Il est peut-être trop tard. Vous me connaissez... quand je fais une promesse. Vous la tenez. Ravi de vous revoir, Major. J'ai de la chance. Vous l'avez encore. L'index d'activation du premier halo. Un petit souvenir que je gardais, au cas où. Un plan d'évacuation Tout explosé sur ma route. Ça manque d'action. N'en faites pas trop quand même. N'oubliez pas que nous sommes deux, maintenant. Johnson, vous avez la frégate Oui, madame. Je vais la poser aussi près que possible de la salle de contrôle. Il vaut mieux qu'elle soit en sécurité, sergent. Merci. récent, inachevé. Je ne suis pas trop sûr de ce qui se passera quand nous l'activerons. On se dirigera vers le portail et on rentrera tous chez nous. Major, sortez-moi. Je vais pas à la perdre non plus. Est presque terminée. C'est génial. Oui, n'est-il pas J'ai commencé les simulations Écoutez bien, d'après mes premières estimations, l'installation pourra être activée d'ici quelques jours au plus. Sauf qu'on n'a pas quelques jours. Mais une activation prématurée détruirait l'anneau <rire> C'est ballot. Détruirait cette installation ah C'est Je je rejoins des vies du père vivement ah. Je n'aurais jamais dû vous aider. Vous êtes l'enfant de mes créateurs, l'héritier de leur patrimoine. Vous êtes Fort runner. Cet anneau m'appartient. Y a de là. Non, je crois pas. La. La laissez pas. La laissez pas partir. Je fais moi. S'il vous plaît. Je suis désolé. major si nous n'y arrivons pas nous y arrivons c'est un honneur de travailler avec vous, John. Pour nous, la tempête est passée, la guerre est terminée. Mais n'oublions pas ceux qui ont voyagé dans les ténèbres n'en sont pas revenus. Leur choix nécessitait un courage inimaginable. Un sacrifice, une certitude inébranlable que leur combat. Notre combat était ailleurs. La reconstruction a commencé, mais ce flanc de colline restera nu. C'est un mémorial à ceux qui sont tombés, qui nous ont honorés. Nous ne les oublierons pas. Présentez, armes Je me rappelle comment tout a commencé, ce que vous nous avez fait. Je ne peux pas vous pardonner. Mais... Je vous remercie d'avoir combattu à ses côtés jusqu'au bout. J'ai du mal à croire qu'il soit mort. Si c'était aussi simple. Semble différent, sans les mensonges des prophètes pour nous égarer. J'aimerais voir notre monde, savoir que tout va bien. N'ayez Nous y avons veillé. À votre signal, arbiteur. Rentrons chez nous. Major Vous m'entendez oh, Je pensais vous avoir perdu. C'est quoi, ça Je ne suis pas sûr. Aloha a été réduit en pièces lorsqu'il a été activé. L'Arche n'a pas résisté. Le portail n'a pas tenu longtemps. Nous sommes passés quand il s'effondrait. Enfin, presque tout est passé. Mais vous avez réussi. Le prophète, les covenantes, le parasite, éliminé. Éliminé. Je lance une balise de détresse, mais il faudra du temps pour nous retrouver. Des années. Vous me manquerez. Réveillez-moi. Quand vous voudrez.